Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 144 de Stage 1 Et nous allons terminer notre saga euh, Notre saga Angry Birds Et nous allons jouer aujourd'hui Angry Birds Star Wars Qui est euh, le dernier sorti Donc du coup il euh, y en aura peut-être d'autres Je sais pas s'il y en a d'autres on les fera Donc pour l'instant ce sera Angry Birds Star Wars Donc qui va avoir ses particularités Comme, euh, comme à peu près tous les Angry Birds Et qui est en version gratuite hein. pas, Je l'ai pas acheté celui-là Je l'ai cherché gratuitement et donc c'est parti, on va faire le premier monde, on va faire les niveaux qui nous permettent de, de faire, je pense les 15 ou 16 premiers comme, euh, comme on a fait sur, euh, sur le Space. <rire> parti, on a nos oiseaux nos oiseaux rouges pour commencer euh, Pour l'instant ça commence tout simple On les balance et on détruit pour, euh, pour aller attaquer les cochons les cochons de l'espace Voilà donc là ça commence bien, c'est facile au début C'est terminé d'ailleurs, voilà Il nous en reste 3 donc ça, on va monter à, à 38 000 1, 2 et 3 étoiles et avec un new ice corp évidemment j'y avais pas joué encore. Hop. Alors il nous en reste un là-haut et euh, il va nous il va... Il manquer. Alors le décor vous voyez qu'on est sur, euh, sur la planète euh, Tatooine. Ça se dit, dit Tatooine. Oui on l'a on l'a vu quand on est arrivé dans le monde. Donc ça va ça va changer par planète. Youp, voilà. Donc il nous en reste un, 27 000. Piu. Alors les étoiles. Un. Bon, avec une seule étoile. Une seule. Alors toujours pas de nouveauté, on a toujours nos piu plus rouges. Encore c'est sous forme de tutoriel, hein, ils nous apprennent comment ça servir les des pio Alors celui d'en bas, il est mort. Et celui d'en haut, est-ce qu'il va mourir il a pas l'air d'avoir envie, donc on va être obligé de l'attaquer nous-mêmes. Hop là, et, hop, et voilà. Et là, toute la structure qui tombe quand le piu-piu s'en va. On ça un piu, piu Alors, hop, et pas de troisième étoile. Allez, on continue. On continue avec nos piu-piu On en a 4 qui fait pas grand chose puisqu'il y a rien à côté ah, il nous manque celui là là on va essayer de le toucher on l'a pas touché un peu plus bas et ça devrait suffire voilà Voilà, magnifique, ta Ah, il y, y a un petit cinématique à regarder. Donc, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage. Celui qui va faire euh, un peu comme l'effet de la bombe, sauf que là, c'est dirigé. Regardez, avec la souris, on va pouvoir dire, hop Il va pouvoir se poser, on va pouvoir dire, euh, on envoie de la force vers là. Alors, voilà... Voilà, on a gagné, donc 30 000... 2 et 3... Peut-être, non, même pas, même pas. Putain, putain j'ai fait comme j'ai pu au minimum. Alors là, il y en a un qui tire. J'imagine qu'il faut pas traverser son tir. Ah euh, merde, j'ai oublié d'utiliser la force. Ah, donc je peux plus l'utiliser. Hop, hop, euh, voilà, ça envoie les pièces, regardez, on dirait qu'elles sont portées, ça envoie mal dinguer pas mal de trucs. Voilà il m'en reste deux, tout simple, on est toujours sur le même décor, les planètes. Euh... Alors, qu'est-ce que c'est ça, c'est les étoiles, ouais, alors il y a toujours un mec qui tire, ça se complique un peu quand même. Là on a nos agribers euh, rouges. Ah, regardez, quand il me tire dessus, ça me... Ouais, ça me foire un peu, ça m'a foiré un piu, piu Ah, lui aussi, ça l'a foiré. Ouais, ça, ça va être mort, je pense. Voilà, on recommence, parce que c'est pas la peine. Il faut essayer de viser quand il va pas nous tirer dessus. Comme ça, par exemple. Allez, il va tomber tout seul. Oui, oui, oui, allez. Magnifique, ils sont tous crevés avec un seul piu, -piu. Donc il m'en reste deux. Ah là, je devrais ramasser les trois étoiles j'imagine Oui voilà trois étoiles Heureusement parce que bon en un seul coup euh, Faire mieux que ça je vois mal comment Ça j'ai eu, eu déjà pas mal de chance Alors l'autre il va toujours tirer non Ah non il tire pas Alors ouais je viens de forer un coup là quand même J'aurais pu faire un peu mieux que ça Oui ça explose en bas il faut que j'essaye je, d'atteindre lui maintenant. Lui, hein. Voilà. Hop C'est bon. Niveau terminé. Ça met un peu de temps à terminer. C'est un peu long. Ouais, ils sont contents. Deux. Non. Ah nouveau, Nouvelle cinématique. <rire> Donc alors c'est quoi cette fois-ci Alors le pouvoir de la force, il a gagné un sabre laser Le plus rouge a gagné un sabre laser Et on clique Et on peut découper les trucs qu'il y a devant nous D'accord Alors on va essayer On va faire comme ça Hop D'accord c'est pratique, ça coupe pas mal en plus Hop hop. Allez encore un pour là-bas Allez Alors sabre laser et voilà, ils sont ils sont out. On n'aura pas fait péter la TNT, mais bon, c'est pas grave. Il nous en reste deux. Magnifique. Ah, pas la troisième, pas la troisième. On aurait pu faire un peu plus de dégâts que ça, c'est vrai, un peu plus de points. Alors, ça va être très pratique, ce, cette histoire de sabre laser. On va pouvoir taper tout ce qu'on veut. Et découper avant, avant d'arriver, c'est ça qui est pas mal. Ah ouais mais là il nous en reste deux et j'ai qu'un pupiou. J'ai mal fait mon coup. Parce que lui, bon bah lui ça va. Ah j'aurais pu espérer que les dégâts retombent sur l'autre, mais pas assez loin. On recommence. yep voilà, ceux-là, ils sont à out cette fois-ci. L'autre là-haut, on essaye de l'atteindre. Et là faut pas que je me rate sur le dernier. Comme ça. Oui oui oui. Voilà. C'est bon. Il a explosé. Niveau terminé. Et qu'une étoile par contre. Dommage. Alors là maintenant, il va falloir éviter les tirs de l'autre là qui nous tire. À... Ou alors peut-être les prendre justement pour monter plus haut, je sais pas. Hop, la pièce qui tombe sur lui, magnifique. Et il reste que celui-là au milieu, on va essayer de l'avoir. Et voilà. C'est beau. 65 000. Alors on devrait avoir un bon score là. Ah bah non, pas encore, euh, pas encore les trois. Alors ça y est on a un peu de la bombe Voilà hop ça tombe sur lui là oui oui non ça tombe Non regardez celui dessus au fond il est, il est pas crevé C'est un truc de fou il aurait dû avec ce qui lui est tombé dessus Alors il va falloir bien viser là attention On va essayer oui oui oui voilà Touché c'est bon J'ai eu de la chance hein il faut, faut bien viser, sinon vous recommencez, alors quand vous avez bien de la chance ça va. Que deux, on continue. Donc on peut continuer, on continue, de toute façon il va nous bloquer tout seul, hein, force. Au bout d'un moment il va nous dire, euh, il va nous dire, ah, si tu veux continuer, bah, t'as qu'à acheter le jeu. Là voilà, j'ai pas pu utiliser mon laser parce qu'il euh, m'a touché en plein vol. Non, la TNT, oui. Non, mais là, ça suffira pas pour faire tomber les autres. Ah non, j'ai foiré, là. Totalement. Donc, faut pas que je gaspille mon premier, parce que j'en ai que trois ils sont très importants. Ah, bah, j'ai gaspillé mon premier. <rire> en plus, il fait rien du tout, il tue personne, voilà. Vaut mieux recommencer dans, ce, dans ces cas-là. Oui, oui. il ah, en reste un accroché là-haut. Il reste deux au milieu, ouais mais j'arriverai arriverai pas là je pense Parce que même si je fais deux au milieu, bah il restera toujours l'autre là-haut Ah de toute façon il reste deux au il reste un en bas aussi Oh forêt. Oui, oui, ça, ça tombe, ça tombe un peu en chaîne, oui Est-ce que ça peut faire tomber l'autre là, non Ça aurait été bien Non ouais bah là c'est. Je pense euh, c'est un peu mort. Est-ce qu'il faudrait pas faire tomber ce truc qui me gêne avant Faire tomber ce qu'il y a là devant là. Tout de suite, comme ça au moins ça sera fait. Hop Quitte à gaspiller un mec. Au moins je peux, je peux aller directement sur eux. Faire tomber tout ce petit monde là. Et maintenant il me faut, il, me faut que je, il faut que je tue que ceux qui sont en haut là. Ouais là je suis pas assez loin non, il me manque un, il y, en a, il y en a un qui est encore accroché Ah, j'ai trouvé la technique en tout cas Faut faire ça On nettoie le... Hop Oui, non Ça détruit mais là, il m'en reste qu'un Pareil, je vais être bloqué, il va m'en rester encore un Ah, malheureusement, faut que je recommence encore une fois on va pas y arriver. Donc, ça c'est bon. Lui c'est bon, c'est bon. Ouh, avec le premier, ouh, avec le premier, j'arrive à tous les avoir. Oui, Magnifique. Donc, là, il, il j'en ai deux pour faire ce duo. Alors, je devrais y arriver si je fais pas de la merde. Oui, allez. Allez Là, là on, on se rate pas et on l'a celui-là. On l'a, on l'a. Allez. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est bon, je l'ai. Ah bah disons. il aura été hardcore celui-là. Donc voilà. Ouh. Voilà, level complete, on retourne, et donc euh, ce sera tout pour le, les, pour le Angry Birds Star Wars, et je vous laisse la musique.